Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel, alors aujourd'hui on va tout faire péter alors, comme vous pouvez le voir, on va lancer ici euh, des sphères qui vont être des grenades et qui vont exploser. Alors, on va pouvoir évidemment les lancer et on peut voir qu'à l'impact, en fait, ensuite, elles vont sauter, exploser au bout d'un certain laps de temps qu'on va déterminer. Ici, en l'occurrence, j'ai mis deux secondes. Et évidemment, on va pouvoir les lancer du FPS contrôleur, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir évidemment euh, viser avec. Ça, c'est logique. Et vous allez voir qu'on va pouvoir évidemment éliminer des cibles, comme ici, ce, ce simple cube. Mais on va pas forcément devoir être collé au cube, euh, on va laisser un, un certain diamètre pour pouvoir faire exploser nos grenades ici qui sont matérialisées par ces simples sphères. Alors évidemment je simplifie énormément les choses, ici j'ai pas de modèle mais euh, le but de ce tuto est de vous faire comprendre la mécanique de l'explosion euh, et on va tout de suite voir ça dans Unity, c'est parti nous voilà dans Unity et on a ici une scène tout à fait classique. Donc j'ai importé des standards assets. Alors sachez que dans les dernières versions d'Unity 2018.2 vous pouvez vous rendre compte qu'on a pu les standards assets au niveau de l'import package. Il faut passer par l'Asset Store. Alors rassurez-vous ça va revenir. C'est parce que actuellement l'équipe d'Unity est en train de travailler sur une nouvelle version. Il y aura des modifications au niveau des standards assets pour les... et ils vont être incorporés très prochainement. Mais en tout cas vous pouvez toujours les utiliser en passant par le l'Asset Store. Alors j'ai ici un FPS contrôleur classique qu'on voit ici j'ai d'ailleurs mis une petite étiquette j'ai ici un cube qui représente mon cube avec cette texture qu'on peut voir là euh, et j'ai ici un plane qui est tout simplement mon sol voilà donc euh, rien de, de spécial ici au niveau de mon game voilà ma vue je vais enlever le maximisant play pour l'instant et on peut voir euh, que rien ne se passe alors la première chose qu'on va faire c'est au niveau de la scène je vais me rapprocher dans un premier temps de mon FPS contrôleur et je vais créer ma grenade alors ma grenade je vais le faire très vite hein. euh, ça va être ici un game object euh, sphère on va lui ajouter un matériel qui va être noir donc on va ici ajouter un nouveau matériel on va l'appeler black je vais donc modifier ça en noir et je vais le glisser sur cette sphère cette sphère va évidemment avoir besoin d'un sphère collider mais aussi d'un rigid body tout simplement pour pouvoir ensuite euh, opérer euh, la poussée on va dire quelque part euh, donc pour qu'elle soit soumise à la gravité donc là si je lance ma scène en théorie elle chute au sol voilà sans aucun problème on peut la voir elle est là c'est parfait alors elle est peut-être un petit peu grande donc on va rajuster ça euh, on va dire que c'est une grenade c'est un peu plus petit on va le laisser comme ça pour le moment on va le renommer évidemment grenade cet objet et on a préparé ici notre préfab donc on va le glisser ici et j'en aurai plus besoin tout de suite on va y revenir ensuite alors au niveau de mon FPS contrôleur on peut voir ici que je suis bien là. Et moi ce que je veux c'est rajouter ici un empty qui va me servir de zone d'éjection. Donc je vais rajouter ici un empty. Je vais l'appeler bah, Eject. Voilà. Ce qui permettra euh, bah, de savoir ce que c'est exactement. Et on va lui ajouter une petite étiquette bleue comme ça. Donc cet Eject évidemment euh, je vais le lier ici non pas à mon FPS contrôleur mais à mon first person caractère. Parce que vous pouvez voir que c'est lui qui bouge en quête qui opère la rotation. Alors Pour que cet Eject euh, suit on va d'ailleurs se mettre comme ça en vue de côté euh, et on va pouvoir regarder ici si je sors le game et que je le mets ici en bas euh, on va pouvoir voir que maintenant cet éjecte quand je vais déplacer ma souris on peut voir que vous voyez il bouge il monte il descend il est bien euh, il suit bien donc ça ça va être très important de le mettre là donc je vais ici par contre l'avancer un petit peu un hein, peu importe c'est un tuto et on va le remonter pour qu'on n'a pas l'impression qu'on soit au sol voilà donc l'éjecte va suivre ça c'est parfait donc maintenant, euh, qu'est-ce que je vais devoir faire bah, Je vais déjà euh, avoir besoin d'un script tout simplement euh, bah, pour lancer ma grenade. Donc ça, ça va se passer au niveau de l'éject. Donc je vais créer un script, un premier script, on aura besoin de deux, qui va s'appeler bah, Eject Script. Voilà, et on va l'affecter ici à l'objet Empty Eject qu'on vient euh, ici de parenter euh, à, au First Person Character. Donc évidemment on va l'éditer ce script et maintenant on va bah, euh, coder ça. Alors vous allez voir pour l'éjection ça va être relativement simple, il n'y aura vraiment rien de compliqué là-dedans. Donc je vais agrandir un petit peu et on va avoir besoin, comme à l'accoutumée, des variables. Donc je vais faire des champs sérialisés pour ne pas les passer en public et qu'elles soient bien accessibles depuis l'inspecteur. Donc je vais avoir besoin bah, de mon préfab de grenade. Donc je vais euh, l'appeler comme ça, d'ailleurs je vais mettre ici... Voilà. Et je vais ensuite avoir besoin d'un autre champ sérialisé qui va être de valeur int et qui va être la force en fait euh, du, du, lan du lancer. En fait. Alors On va mettre 800 par défaut et on va passer ça en int. Alors qu'est-ce que je vais devoir faire bah, Ici je vais devoir quand par exemple, et là je vais choisir la touche, moi je vais utiliser euh, le bouton de souris. Bah, je vais faire un if tout simplement. Euh, if input point get button down euh, et à ce moment là le bouton s'appelle fire1 avec un F majuscule Donc ça c'est le bouton gauche de la souris euh, Et ben, on va faire quoi ben, On va instancier notre préfab grenade Donc on va faire un game object Et on va dire qu'il est égal à quoi Instantiate Et là en premier lieu on va mettre notre préfab grenade qu'on vient de renseigner ici là haut À quel endroit doit-il être instancié à la transform position actuelle et son quaternion, c'est-à-dire la rotation. Bon, là, ça, je mets un quaternion identity pour ne pas avoir... Ça n'aura aucune incidence, tout simplement, parce que ici c'est une sphère. Donc, peu importe sa rotation lors du spawn. Alors, je vais y arriver ou pas Identity, voilà. Euh, maintenant, dans la foulée, ce que je vais faire, je vais faire hein, prendre mon objet Géo. Et je vais aller chercher son composant Rigid Body. On vient de le rajouter hein, sur notre préfable de... De grenade et on va faire un add force vers quoi Alors on peut, ce serait le vecteur 3 euh, forward pour l'avant. Mais là attention, nous on va faire des rotations, tout ça. Donc lui il va suivre. Donc on, on doit tenir compte de sa rotation pour bien le lancer euh, devant. Donc on va faire un transform point. Et là on va utiliser transform direction euh, pour vraiment tenir compte de la, rota de la rotation de l'objet. Donc on va faire vecteur 3 point forward, voilà. Et évidemment on va multiplier ça par force. Qui est notre variable qu'on vient de créer en haut. Et qu'on aille défini, il me semble à 800. Donc, on va enregistrer le script. On va retourner dans Unity. On va laisser compiler. Et là, on va glisser euh, ce qu'il nous faut. Donc, dans l'objet grenade, pardon, on va y glisser l'objet grenade, évidemment. Et ça devrait suffire. Donc, maintenant, on va tester tout de suite en live. On va lancer la scène. Et normalement je dois pouvoir, on peut voir, lancer mes grenades dans le bon sens, il n'y a pas de souci. vous voyez en bas ma, mon view game et ici on peut voir que ça euh, spawn bien en fonction euh, de ma souris, Si vous voyez si je la monte je spawn bien en l'air, si je descends je tire par terre, voilà, donc ça c'est le principe, voilà, donc on a déjà fait ça. Maintenant, on va devoir s'occuper, eh ben, c'est bien beau, on a tout ça, maintenant il faut que notre grenade ben, elle puisse exploser et tout ça. Donc ça, on va devoir créer un nouveau script. Donc ça, on va l'affecter évidemment à la grenade ensuite, pardon. et on va l'appeler ben, grenade script, ce qui va être plutôt simple. Donc je... Ici, euh... ça s'est rouvert, c'est pas grave, je vais donc l'affecter ici à mon préfab grenade. Donc je peux faire ça et le glisser ici, ou alors le glisser directement dessus, alors voilà. Par contre, glissez-le bien. Et ici, on a bien notre grenade script. Donc, on va tout de suite l'éditer. Et là, pareil, ben, on va commencer par instancier, euh, déclarer, pardon, nos variables, parce que c'est très important. Alors, je vais euh, mettre des champs sérialisés. Euh, c'est plus simple que de mettre, enfin, euh, c'est plus logique que de mettre des variables en public quand ça n'a pas lieu d'être. Donc, je vais avoir besoin ici d'une flotte qu'on va appeler sec pour seconde et euh, qui va être le temps, en fait, euh, que met la grenade à exploser après contact. Donc, ça, ça va être deux flottes ensuite on va avoir besoin d'une variable privée qui va être de type boolean qui va s'appeler bah, boom allez, et on va la définir à false boom comme son nom l'indique c'est pour faire boom euh, ensuite euh, bah, on va avoir besoin vous avez pu voir d'instancier la particule donc ça on va le mettre dans un champ sérialisé et ça va être un game object et là on va l'appeler particule alors on aurait pu l'appeler explosion mais on va l'appeler particule. voilà donc ça c'est la particule alors, qu'est-ce que je vais faire bon, La première chose, dans mon idée ici, c'est que je dois déclencher euh, l'explosion au bout de 2 secondes. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour avoir une explosion au bout de deux secondes Je vais utiliser euh, un IE numérateur, c'est-à-dire une coroutine pour temporiser pendant deux floats. Le problème, c'est que je dois le faire après un pack. Donc, qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais utiliser ici la méthode void Enter. Et là, peu importe avec quoi je rentre en collision, je vais lancer ma coroutine. Donc, je vais créer ici un IE numérator que je vais appeler explosion. Dans cet IE numérator, je vais faire un yield return new wait for second, évidemment. Euh, for second n'est pas fixed update, pardon. New wait for second. Je vais y arriver, excusez-moi. Voilà. Et en paramètre, au lieu de mettre des flottes, ben on va mettre notre, euh, notre variable sec qui va être justement accessible depuis l'inspecteur. Donc ça, ça va être intéressant. Donc ce que je fais maintenant à la collision, je lance ma coroutine ici, start coroutine, Et ici, elle s'appelle explosion. Voilà, explosion en français. Et donc ça, ça va me permettre de temporiser maintenant deux secondes à la collision. Donc ça, c'est ce que je veux, c'est parfait. Alors, maintenant comment euh, je vais faire pour euh, détecter, donc j'ai bien la collision. Maintenant, comment je vais faire Pour tout simplement avoir un impact. C'est-à-dire que ici, maintenant, au niveau de ma grenade, que je vais mettre là, dans l'onglet Sensei, Unity veut bien, voilà, euh, bah j'ai une grenade c'est parfait mais moi je voudrais que qu autour de cette grenade en fait dans un certain périmètre tout ce qui est à l'intérieur explose comme si c'était une onde de choc donc ce que je vais faire je peux pas utiliser ce faire collider parce que euh, si je l'agrandis son collider Ici ben, je vais avoir un problème pour la collision, donc qu'est-ce que je vais faire ben, Rien ne m'empêche d'ajouter un deuxième sphère collider, c'est ce que je vais faire tout de suite. Par contre celui-ci je vais le passer en East Trigger. comme ça je peux bénéficier non seulement de la méthode OnCollisionHunter sur ce sphère collider, mais aussi ici sur le East Trigger. Donc le, le void on Trigger Hunter en cochant East Trigger. Donc ça, ça va être parfait. Évidemment, maintenant, je vais augmenter son radius, vous voyez, pour faire une zone d'explosion. va dire Tout ce qui se trouve à l'intérieur va être tout simplement, euh, va exploser. Donc maintenant, comme j'ai modifié mon préfab, je fais Apply pour pas avoir de problème. Je le supprime de nouveau. Et évidemment, comme ce gros collider est en East Trigger, ça va tout simplement euh, passer au travers. Je n'aurai pas de problème de collision. Donc euh, ici, on retourne dans le script. Donc c'est parti, je vérifie bien que mon préfab par contre a bien pris, euh, oui j'ai bien le deuxième sphère collider. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On va pouvoir utiliser le trigger, et ce trigger va tout simplement me permettre déjà de savoir avec quoi, euh, qu'est-ce qui est à l'intérieur. Donc ici euh, bah, je vais créer tout de suite ma méthode, void on trigger, et là... On ne va pas utiliser l'hunter parce que si j'utilise l'hunter, ça va se déclencher une seule et unique fois quand quelque chose sera à l'intérieur du trigger. Malheureusement, je dois attendre deux secondes. Donc moi, je vais faire un on trigger stay. Donc ça veut dire que ça va s'exécuter tout le temps. Ça. À chaque fois que ça va être dans le trigger, ben, je vais avoir un retour. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est là que va entrer en compte ma variable ici, boom. Parce que boom, ben, je ne peux pas exploser, c'est égal à false. Donc quand est-ce que je vais pouvoir exploser ben, Tout simplement quand mon yield ici sera terminé dans, mon, dans ma coroutine. Donc je vais définir ici boom. Et je vais dire que c'est égal à true. Donc là maintenant ça peut exploser. Donc je vais me servir de ça maintenant dans euh, mon on trigger stay. Donc je vais dire ici if not boom. Donc si boom euh, est égal à false, qu'est-ce que je fais dans la query ben, Je fais un return. Ce qui veut dire que je n'exécuterai pas les lignes qui sont en dessous. Donc ça c'est parfait. Maintenant je vais faire un autre if parce que j'ai besoin de savoir si je rentre en collision avec quelque chose. Bon là en l'occurrence ça va être un cube. Bon j'ai déjà créé le tag. Je vous avoue ici, on va le retrouver. Par exemple, si je prends ce cube, je l'ai déjà tagué cube. Bon, vous savez, ajouter un tag, vous faites add tag, vous rajoutez et vous revenez dessus, surtout pour l'affecter. Donc moi, je veux faire exploser tout ce qui sera euh, rapport ici avec le cube. Donc, euh, bah, je vais te servir de ce tag-là. Donc, je vais dire tout simplement if, et là, ça va être other.compareTag, tag, est égal à quoi bah, Cube. Donc si c'est un cube, alors vous ce sera des ennemis, ce sera tout ce que vous voulez, mais là ici c'est vraiment pour vous montrer. Bah si euh, il, est, il est à l'intérieur du trigger, qu'est-ce que je fais Bah je fais un destroy, sur quoi Other.gameObject. Ça veut dire que je détruis tout simplement euh, le cube, l'ennemi. Donc ça c'est parfait. Maintenant, si boom est égal à tout, qu'est-ce que je dois faire Bah c'est tout simplement déjà instancier ma particule. Donc je vais faire un instantiate. De quoi mon explosion que je vais glisser, non, qui s'appelle Particle, euh, et où, à quel endroit, bah, la transforme, point, position, parce que là, je vous rappelle que je suis sur le grenade script, donc ça va être à, au bout de deux secondes où elle se trouve, la, la grenade, et de nouveau, le quaternion, on s'en sert pas, parce que la rotation, ici, on va la laisser comme elle est. C'est une explosion, ce sera pas gênant. Et qu'est-ce que je dois finir par faire Faire un Destroy de moi-même, c'est-à-dire du game object qui est ici, la grenade, qui est ma sphère. Ben voilà, ici, on va avoir quelque chose d'opérationnel. Alors évidemment... On va tester tout de suite, mais il faudra glisser les variables. Il y aura encore quelques petites bricoles à faire. Mais vous allez voir que c'est rien de bien méchant. Alors ici, euh, je vais aller au niveau de ma grenade. J'ai le script qui a dû compiler, on peut voir. Donc je dois aller chercher la particule. Alors la particule, moi j je vous ai dit, j'ai téléchargé les standards assets. Donc je vais aller dans standard asset. Je vais aller au niveau euh, de ma particule, particule système. Euh, dans les préfabs et je vais utiliser ici explosion alors l'explosion vous avez pu voir que j'ai un son aussi euh, que j'ai glissé euh, dans mon asset un son d'explosion donc qu'est ce que je vais faire moi je vais devoir jouer ce son donc je vais le faire ici je vais mettre une audio source sur le préfab qui est déjà fait et je vais le modifier tout simplement et je vais aller chercher ici le son que j'ai importé qui est une simple explosion bombe explosion et je vais le laisser en play in awake ce qui va me permettre maintenant euh, bah de à chaque fois que ce préfab est instancié de jouer boum le boum quoi donc, euh, maintenant, on va retourner euh, au niveau de notre préfab. Oui, parce que là, du coup, je suis roulé. Euh, donc, je vais sélectionner ici ma grenade. Je vais aller chercher le, le particle. Alors, vous pouvez voir qu'ici, il y en a beaucoup. Alors, bah, on sait que c'est explosion tout court. Donc, ça va. Je vais pouvoir le sélectionner d'ici. Explosion, voilà. Et donc, bah, on va tester ensemble pour voir si tout ça fonctionne correctement. Mais en théorie, on devrait avoir l'effet excompté. Donc déjà, on va tester en lançant une grenade par là. On peut voir qu'elle explose bien, il n'y a pas de souci. Je peux les lancer comme ça à la suite. Alors attention parce que la particule a un effet de physique. Vous allez voir qu'ici, ça risque de... Ouais, vous avez vu le, le boulet, euh, le, enfin la, la grenade euh, s'envoler. Alors pour ça, vous pouvez euh, au niveau du préfab aller voir, il y, y a une possibilité de modifier ça. Et évidemment, maintenant, je vais devoir tester si je peux détruire... Euh, ici, ma, euh, ma cible. Alors là, j'ai peur d'avoir été un peu trop loin. Je vais reculer un peu. Voilà. Alors là, je ne l'ai pas touché. Ah bah si, voilà. Donc là, on peut voir que euh, ça fonctionne très bien. Ça détruit bien mon cube. Donc euh, voilà. Alors la dernière petite ombre au tableau, c'est ici que j'ai toutes des explosions clones. Bon, peu importe. Ici, vous pouvez voir, pour régler ce problème, on va aller très vite. Euh, on va l'appeler ici, euh, Destroy Clone, par exemple. Vous doutez bien qu'on va faire quelque chose de très simple. On va ici éditer ce script qu'on va affecter au préfab explosion. Et au start, on va lui lancer directement un destroy. Destroy et le game object moi-même. Et on va laisser, par exemple, 4 floats, ce qui va laisser 4 secondes. Voilà. Euh, évidemment, maintenant, il s'appelle destroying clone. Je vais aller dans mes standards assets, aller modifier ici le préfab que je vais retrouver dans particules, préfab explosion. Et je vais lui ajouter ici destroy clone euh, voilà, ce qui devrait solutionner mon problème, donc on teste tout de suite en live, donc je lance quelques grenades, un peu n'importe où, voilà on aura de l'explosion on peut voir à gauche qu'au bout de quelques secondes mes clones disparaissent un à un, c'est parfait et donc ici je vais pouvoir maintenant euh, bah, faire un destroy ici, de ma caisse si j'arrive à la toucher, je suis pas trop loin Voilà. vous pouvez voir le boulet alors qui est euh... alors je vais reculer voilà, Donc ça, ça se règle, hein, évidemment, là, volontairement, je le lance tout près Vous pouvez voir que vous pouvez régler, voilà Alors le boulet euh, pour l'explosion, pareil, au niveau du préfab Vous voyez, si vous ne voulez plus qu'il y ait euh, ici la, la physique qui opère Vous faites explosion force, vous le passez à zéro Par défaut, c'est à 20, et là, j'aurais pu ce problème-là, en théorie Je vais lancer plusieurs boulets Mais on va voir que normalement, voilà, on peut voir que ça ne se produit plus voilà un moyen très simple ici de créer des grenades. Alors, encore une fois, hein, il faut avoir de l'imagination. J'utilise une sphère, j'ai pas voulu m'embêter avec un modèle parce que ça, ça, ça accélère. Enfin, ça, je veux dire, c'est plus simple de vous montrer ça comme ça. Et le but étant ici de vous montrer la mécanique de ce script. Alors, euh, vous pouvez voir que c'est très simple hein, ces trois scripts. Alors, ces trois scripts sont disponibles en ressources sur l'article du site web. Donc, vous retrouverez le lien en dessous. Donc, si vous voulez les récupérer ou faire un copier-coller, il suffit d'aller dessus. Euh, et puis, puis voilà, moi je vous dis à bientôt. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo. Euh, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça je vous le dis à chaque fois, mais on est de plus en plus, tant mieux. Et puis pour ceux qui sont en vacances, bah, profitez bien de vos derniers jours de vacances. Parce qu'on est quand même le 23 août. Et pour ceux qui ont déjà repris le boulot, bah, euh, bon courage en tout cas. Et puis euh, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.